Yeah ah uh, yeah yeah yeah yeah uh. Tendance inverse, de VIP, Pas de chance on est équipé à peine commandé, t'es livré Pour faire de cash, faut que tu déstresses On prend les cartes bleues et l'espèce Je ne suis pas un mec de test Métis de la pire espèce L'œil vif, toujours sur les caisses Canamien, toujours efficace 7-0 que je dédicace Guerrier bantou, je suis les traces Nos origines qui veulent qu'on efface Je ne suis pas dans les chocs Je n'ai pas le nez plein de coq pur produit de mon époque Je roule un choco et on y go Démarre le gamos Je vais sur le déco Des obus que j'ai dans le dos Discerner le vrai du faux Je contrôle les chiffres tirant sur mon bédo. Trop de fierté et trop d'ego Pour se mettre en dépôt Donc mon égro On fait ce qu'il faut C'est la rage, c'est la colère On a fini avec la demeure On a fini avec la demeure Ils peuvent aller niquer leur mère C'est la rage, c'est la colère On a fini avec la demeure C'est la rage, c'est la colère Ils peuvent aller niquer leur mère C'est la rage, c'est la colère On a fini avec la demeure On a fini avec la demeure Ils peuvent aller niquer leur mère pour m'arrêter, mental et physique est né, à la recherche de la liberté, financière sans paniquer, investissement de qualité, pas besoin d'être validé, c'est quand ça commence à payer pour les voit rappliquer On fonctionne en petite équipe, on fait des saps, on fait des clips. Est-ce que tu règles en liquide? Plus facile d'effacer les pistes, pas de réussite sans prise de risque, prépare le terrain pour que ça glisse. C'est pas là où tu dors, du chi et du bis. On a grandi sans repère, repère, on a la force du tonnerre, tonnerre. On te coupe ta langue de vipère basique, creuse tonnerre, un trou qu'on yeah, C'est la rage, c'est la colère. colère T'étais où quand c'était le désert? Yeah, maintenant tu veux craquer le dessert. Qu'on yeah, s'asseye et qu'on se conserve. Faut yeah, parler à faire de choses concrètes. Concrète, suis partant, yeah, s'il y a des pépettes. Yeah, plusieurs sources de revenus, ça fait dix fois qu'on te le répète. Hey, yeah, aucune déconvenue dans le pied. Pour le succès, il a pas de secret. Charbonner, être régulier. C'est la rage, c'est la, la colère. On a fini avec la demeure. C'est la rage, c'est la colère. Ils la la colère. peuvent aller niquer leur mère. C'est la rage, c'est la colère. Qual On, On, a la On a fini avec la demeure. On a fini avec la demeure. Ils peuvent aller niquer leur mère. C'est la rage, c'est la colère. On a fini avec la demeure. C'est la rage, c'est la colère. Ils peuvent aller niquer leur mère. C'est la rage, c'est la colère. On a fini avec la demeure. t'étais au corps. Je veux faire que vai